à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon dernier coup de cœur littéraire. Ce roman est un roman contemporain paru dans la collection R. Il s'agit de Si loin de toi de Tess Sharpe. J'ai déjà évoqué ce livre dans ma dernière vidéo sur les 5 livres qui m'ont fait pleurer et aujourd'hui je vais aller un petit peu plus loin, un peu plus en détail sur ce livre parce que voilà, il m'a marqué, euh, il m'a fait du bien, euh, il m'a fait pleurer aussi, au passage. Euh, mais voilà, j'ai envie de vous en parler. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, au début du roman, explique qu'elle aurait dû mourir deux fois. Une première fois dans un accident de la route, où euh, elle y laisse une partie de sa mobilité. Euh, tant et si bien qu'elle bah, est handicapée physique... Euh, je crois que c'est ça, c'est une de ses jambes qui, qui, voilà, qui, qui merde. Euh, donc voilà, il y a eu cet accident là, où c'était en fait euh, le frère de sa meilleure amie qui conduisait. On en reparle un petit peu après de ce frère, euh, qui s'appelle Trèves. Et la seconde fois, c'est euh, la fois où sa meilleure amie a été tuée. Euh, elles étaient toutes les deux et un homme est arrivé avec un flingue et il a descendu sa meilleure amie, euh, qui s'appelle donc Mina. Et euh, Sophie ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas tuée elle aussi, et pourquoi il l'a tuée. Tout le monde pense qu'elles euh, étaient parties toutes les deux euh, pour aller chercher de la drogue pour Sophie. Puisque Sophie est une ex-droguée, elle s'est droguée euh, aux antidouleurs après son accident pendant des années. Et euh, au moment où euh, ce meurtre a lieu, euh, elle n'est sevrée que depuis quelques mois. Et on retrouve euh, une euh, boîte de médicaments avec lesquels elle se shootait euh, dans sa poche. Donc tout, pense, tout laisse penser qu'en en fait euh, elle était partie bah, chercher cette, euh, ces médicaments pour Sophie et que c'est à cause d'une histoire de, de dealer tout simplement que euh, Mina a été descendue. Sauf que bien sûr c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé et bien sûr personne ne croit Sophie qui est donc une ancienne droguée et donc quand elle dit euh, non mais je vous jure euh, j'étais pas là pour acheter de la drogue, bah tout le monde s'en branle et ses parents la mettent euh, dans un centre de désintox de force pour euh, essayer de l'aider puisqu'ils pensent qu'elle est en train de replonger alors qu'en fait pas du tout. L'histoire se passe au moment où elle sort du centre de désintox et où elle décide de... Trouver le meurtrier de Mina. Euh, sachant que ce livre se passe sur plusieurs, euh, sur plusieurs temps en fait, chronologiquement, puisqu'on a euh, une histoire linéaire donc euh, à partir du moment où Sophie sort du centre de désintox, et puis bah, tout, toute son enquête, et euh, c'est ponctué en fait, de retour en arrière sur... Euh, la manière dont elle a rencontré Mina, sur euh, leurs relations, sur euh, bah, ce qui s'est passé au moment du meurtre, un petit peu avant, etc. et euh, Le fait est qu'on se rend compte petit à petit que euh, Mina et Sophie n'étaient pas que des meilleures amies. Et pour, voilà, c'est ce qui m'a le plus touché bien sûr, vous l'imaginez là-dedans. Euh, puisque Sophie n'est pas une héroïne euh, comme les autres, elle n'est pas une héroïne lesbienne, elle est une héroïne bisexuelle et c'est dit clairement dans le roman, avec en ces termes-là, elle, elle dit clairement qu'elle s'en fiche du genre garçon-fille, euh, peu importe pour elle. Et donc voilà, on se rend compte petit à petit qu'elle et Mina avaient une relation qui était plus qu'amicale et euh, on se rend compte aussi que Sophie a une relation un petit peu plus qu'amicale avec Trèves, qui est donc le frère de Mina. Sophie se retrouve un petit peu prisonnière entre tout ça, entre le souvenir euh, de Mina euh, qui est morte et euh, bah, Trèves qui lui est là, qui ressemble quand même beaucoup à Mina, qui lui on sent qu'il l'aime aussi et euh, du coup voilà elle est un petit peu entre deux os et ça m'a fait tellement de bien de voir ça, de lire ça parce que... Parce que je me suis reconnue en fait dans Sophie, malgré le fait qu'elle soit une droguée et qu'elle soit euh, handicapée, euh, ce que je ne suis pas. Je me suis retrouvée dans tous ces questionnements, euh, dans tout, enfin voilà, la manière dont elle gère euh, ses différentes attirances, et euh, la manière dont son entourage réagit quand euh, voilà, petit à petit euh, elle finit par faire plus ou moins euh, une sorte de coming out. Et ouais, je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Et ça fait tellement bien de voir. Voilà, de voir la bisexualité bien traitée dans un bouquin. Parce que oui, elle est bien foutue. Et euh, non, elle n'est pas lesbienne, non, elle n'est pas hétéro, non, elle n'est pas une traîtresse, etc. C'est hyper rare de trouver un livre avec euh, un personnage bi. Qu'à présent, j'ai seulement lu deux romans où le personnage principal était clairement identifié comme bisexuel. Et, Et ça manque cruellement. Euh, moi, ça m'a manqué toute mon adolescence, et ça me manque encore aujourd'hui. Voilà, maintenant, vous comprenez pourquoi, dès que j'ai su que ce bouquin présentait un, une héroïne B, euh, je me suis un petit peu jetée dessus, euh, parce que c'est tellement rare que, que, voilà, je me... Surtout en français, parce que, bon, en anglais, on en trouve quelques-uns, mais en français, alors là, tu peux, tu peux aller te gratter, quoi, clairement. Euh, mais bien sûr, donc, cette histoire, ce n'est pas seulement euh, une histoire d'amour, c'est aussi une, une intrigue un petit peu... Euh... Bah, un petit peu policière entre guillemets dans le sens, puisque bah, l'héroïne est amenée à résoudre quand même un meurtre et à découvrir le meurtrier de Mina. Euh, j'ai trouvé que c'était plutôt, plutôt bien, bien ficelé. Après sur la fin, j'ai trouvé ça un petit peu gros et surtout euh, j'avais l'impression que la relation euh, Sophie-Mina et la relation euh, Trève sophie prenaient un peu le pas sur bah, la recherche du meurtrier tout simplement et euh, que, enfin, voilà, que le dosage était un petit peu maladroit. Euh, de mémoire, ce livre c'est un premier roman, donc euh, voilà je pense que c'est une erreur qu'on peut tout à fait pardonner. J'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de cette auteure euh, quand elle en sortira, parce que voilà je trouvais que c'était bien foutu, et que c'est très prometteur, euh, même si l'intrigue voilà, de, de, de, de Si loin de toi aurait mérité d'être un petit peu étoffée. Euh, j'ai quand même passé un très bon moment j'ai voilà, ressenti des trucs à ma lecture il euh, y a des moments où j'ai été un petit peu émue j'ai même pleuré donc euh, je trouve qu'il remplit quand même son œuvre et euh, on a quand même cette intrigue euh, qui nous tient euh, tout le long du livre et euh, qui fait que non c'est pas juste une histoire d'amour et c'est pas juste une histoire badante parce que euh, Sophie a perdu Mina dans un, dans un meurtre et qu'elle s'est fait descendre, quoi. Donc pour résumer, ce que j'ai préféré, c'est ah, l'héroïne principale bisexuelle. <rire> euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, le côté euh, drogué de ce personnage. En fait j'ai trouvé ces personnages globalement hyper attachants et j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait leur arriver. Je me suis surtout pris d'affection pour Trève qui est donc le frère de Mina qui a perdu sa sœur et euh, qui est très amoureux de Sophie. Mais voilà, vous comprendrez à votre lecture pourquoi, pourquoi ça ne peut pas marcher. Euh, euh, voilà, j'ai bien aimé aussi le côté euh, flou entre l'amour et l'amitié qui est chez Sophie, qui a vraiment, voilà, qui a du mal à, à distinguer ses différents sentiments, et, euh, et à la fin, en fait, elle trouve plus ou moins les réponses à, aux questions qu'elle se posait. Euh, J'ai trouvé que c'était bien, bien foutu. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre, euh, que ce soit en VO ou en français, puisqu'il est traduit en français, <rire> il pourra euh, N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous l'avez lu. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez envie de le lire grâce à moi maintenant. Euh, en tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. On se retrouve au plus vite pour de prochaines vidéos.